Dans ce tuto consacré à Inkscape, on va voir aujourd'hui comment réaliser la fusion entre euh, trois photos grâce à la fonction masque. Alors les photos ont été réalisées par euh, Shining Darkness pour celle-ci et celle-ci et Ricky Smith pour celle du milieu. Donc on ouvre un nouveau document ceci on va aller importer chaque image donc on importe et on soit on incorpore au fichier soit on lit moi je vais les incorporer fichier importé ou contrôle i voilà fichier importer celle ci donc on met cette photo Ici, on va mettre celle-là de ce côté et celle-là sera au milieu donc pour bien les aligner euh, on fait apparaître ici la palette alignée et distribuée comme ceci et si on a besoin qu'elle se touche on va activer ici la boîte englobante et on va les monter par rapport au coin de la boîte donc quand je clique et je glisse vous voyez j'ai une petite information, pareil pour ici. Hop, coin à coin. On regarde les dimensions. 1024, 768. Je vais faire un rectangle de 1024 à 768. Donc, grâce au magnétisme, en principe, mon rectangle a les bonnes dimensions. Alors là, il y a un peu plus parce qu'il euh, y a un contour. Il suffit que je supprime le contour ici, en, cliquant, en appuyant sur Shift et en cliquant sur la croix. Donc je supprime mon contour. Là, j'ai bien maintenant les bonnes valeurs, et je mets un fond noir. Un fond noir, voilà. Excusez-moi, je fais un petit dégradé. Donc, on vérifie qu'on est bien en dégradé linéaire. Je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. On voit que le petit rond euh, il est bleu, donc je peux lui appliquer une couleur qui sera blanche. Alors, Grâce au masque, ce qui est blanc sera révélé et ce qui est noir sera transparent. Alors, une petite astuce, c'est que je déplace mon masque vers le haut en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Et je crée un clone que je déplace sur cette forme-là. Je peux maintenant sélectionner en faisant une zone de sélection, je clique, je glisse. Donc, mon masque clone et ma photo derrière, je vais dans Objet, Masque, Définir. <coughs> Pardon. Et maintenant, j'ai bien la transparence. Lorsque je déplace ma photo, vous voyez, celle de dessous apparaît. Ctrl-Z. Je recrée un masque, je déplace... Je lui fais faire une petite rotation, donc en cliquant une deuxième fois dessus, j'ai les flèches ici de rotation. J'appuie sur CTRL pour avoir donc une rotation de 45 degrés à chaque fois. Donc là j'ai 180 degrés de rotation. Je place correctement mon masque. Je fais une sélection, objet, masque. Définir. il ne me reste plus qu'à faire le masque pour cette photo là donc je duplique alors dupliquer c'est ici où je vais dans édition dupliquer ou ctrl D donc on a plusieurs techniques donc moi je duplique, aujourd'hui je vais prendre ça hop. je sélectionne ici mon outil créer, éditer et dégradés et je vais rajouter hop ah alors là j'ai un petit souci parce que lorsque je modifie ce dégradé, il modifie automatiquement l'autre donc CTRL Z je vais ici faire apparaître la palette éditer les couleurs et je vais dupliquer mon dégradé voilà, maintenant qu'il est dupliqué je peux rajouter deux petits, deux petits nœuds ici qui vont être en noir et les deux points extérieurs. Donc, pour additionner les deux coins, j'appuie sur Shift et je les passe en blanc. Donc je déplace. Alors, comme tout à l'heure, hein, je crée un petit clone, c'est une astuce. Je place bien mon masque au-dessus. Je sélectionne les deux objets masque définir. Alors là, je me suis trompé et c'est là où l'astuce est intéressante, c'est que en ayant créé un clone je n'ai qu'à euh, sélectionner mon original à changer la couleur et oui je me suis trompé ce qui est noir devait être en blanc donc je mets en blanc et ce qui est blanc devait être en noir voilà cette astuce m'évite de sélectionner et de retirer ici le masque pour pouvoir le modifier et de le réappliquer par la suite ctrl z voilà donc maintenant grâce à au masque, je peux continuer à travailler ici, Hop, ça se joue, j'ai oublié d'appuyer sur contrôle. Voilà. Donc, vous voyez le masque est identique sur ces deux photos, donc du coup le masque euh, est identique, je peux déplacer maintenant les photos, Hop. comme ceci, je vais faire passer celle là devant, objet monté ou monter au premier plan, donc home ou page up, je vais un petit peu modifier ici mon masque, alors pour être sûr d'avoir bien fait euh, mon travail, je vais changer la couleur de fond de mon illustration, ce qui permet de voir, vous voyez ici on voit encore un petit peu du rose. je joue sur les poignets comme ceci ou je déplace une photo celle-là voilà. jusqu'à ce qu'on ne voit plus le fond rose derrière. Je peux maintenant remettre mon fond blanc. Je peux correctement ici redimensionner la page au contenu comme ceci. Et voilà, la fusion a été faite. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.